La somme de réels non nuls et de son inverse est 58 sur 21. Quels sont ces deux réels Je vais noter le réel non ou nul par x, son inverse, bien sûr, 1 sur x. La somme entre ces deux nombres est égale. 58 sur 21. On vient de mettre en équation notre énoncé. Quel genre d'équation est celle-ci Si je mets ça au même dénominateur, ici, bien sûr, j'ai x sur 1 plus 1 sur x égale 58 sur 21. Le dénominateur commun, c'est x. Ici, je multiplie numérateur et dénominateur par x. x carré sur x plus 1 sur x égale 58 sur 21. Même dénominateur, j'additionne le numérateur x carré plus 1 sur x est égal à 58 sur 21. Ce dénominateur me dérange. Je sais que si A sur B égale C, alors A égale BC. Donc A sur B égale C, ça veut dire que A égale B fois C. Ça veut dire que X carré plus 1 est égal à X fois. 58 sur 21. Et donc j'ai une équation de second degré. Comment je la résous Je passe ce terme dans le premier membre pour avoir la forme développée de l'équation de second degré. X carré moins 58 sur 21x plus 1 égale 0. on va calculer le discriminant pour voir si cette équation admet des solutions réelles ou pas. Delta égale b carré moins 4ac. Celui-là, c'est b. Moins 58 sur 21 au carré. Moins 4 fois a, c'est 1. Fois c, qui est 1. Égale. Alors, attention, à y a la calculette, on va dire tout ça. Si on ne transforme pas en fraction, on peut avoir des calculs et des valeurs approximatives. Alors, ça nous donne 58 au carré sur 21 au carré. Moins 4 qui est égal. Voyons, voyons. Qu'est-ce que je vous disais je tape à la calculette 58 au carré divisé par 21 au carré moins 4 et j'ai un résultat avec deux décimales. Si je tape 58 au carré divisé par 21 au carré moins 4 et puis la touche mat, constatez qu'ici je vais transformer ça en fraction sur la touche 1. Est déjà ici, donc euh, entrée, ça apparaît transformation frac, entrée, et le résultat c'est 1600 sur 441. 1600 sur 441, on devine un nombre au carré, vous pouvez le trouver, racine carrée de 1600, racine 40, 4, carré de 441, c'est 21. Du coup, x égale moins b plus moins racine delta sur 2a. À la mode américaine. Est égal moins b 58 sur 21. Plus moins racine de delta, c'est 40 sur 21 sur 2a sur 2 x1 à la mode française 58 plus 40 sur 21 ça fait 98 sur 21 divisé par 2 autrement dit, multiplié par 1 demi on simplifie 98 c'est 49 fois 2 1 sur 21, c'est 7 fois 3 fois ce 2. 49, 7 fois 7 fois 2. Sur 7 fois 3 fois 2. J'ai factorisé le numérateur, le dominateur. Comment cinquième? Le 7 se simplifie le 2. Le résultat c'est 7 tiers. x2 à la française. 58 moins 40, ça fait 18 sur 21, fois 1,5. Et si vous faites le même calcul, vous trouvez 3 septièmes. Le nombre recherché, c'est bien sûr 7 tiers, ou 3 septièmes. Vérifiez que 3 septièmes pour 7 tiers, ça fait bien 58 sur 21. Ici, on multiplie par 3, à la mode romaine, ici, par 7 à la mode humaine, 3 x 3, 9, 3 x 7 21 plus 7 x 7 41 49 pardon 7 x 3 21. Le résultat 58 sur 21. Le nombre cherché est donc 3 sur 7 ou bien 7 sur 3. Je rappelle l'utilisation de la calculette. N'oubliez pas pour ce genre d'exercice de transformer vos calculs en mode fractionnaire, sinon vous aurez des approximations.